Président, première question, oui. euh, simplement euh, Hervé euh, Dupont euh, à l'équipe TV, j'avais une question pour vous, comment euh, appréhendez rendez-vous cette saison d'impro qui arrive Alors nous, je suis très très heureux, très heureux de, de, de, cette, de cette première saison euh, de, de Ligue d'improvisation, c'est un peu la Champions League, un peu de l'impro, c'est un hommage aussi, c'est très important de le dire, à Impro man qui a été euh, créé en 2005, euh, voilà, donc, euh, en quelques mots, c'est important les chiffres, hein, je, je, je crois, en tout cas pour moi, euh, cinq équipes, les meilleures du département pour cette expérimentation, euh, plus de 5000 personnes attendues sur une vingtaine de matchs à travers tout le département. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On s'attend à une saison brillante, avec de l'humour, de la joie, du plaisir. Merci. Merci. Voilà. Oui euh... Mmh. Euh, le président de l'agence antidopage vient de démissionner. On, on parle de vous pour prendre sa session. Écoutez, j'ai entendu parler de ces rumeurs. Bon, euh, oui, je sais pourquoi. Hein, le dopage, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je, je, je le confesse. Enfin, hein, tout le monde le sait. Il hein, était contrôlé positif à Carcassonne en 97 Mais j'ai envie de dire, euh, ce n'est pas le débat, ce n'est pas le sujet. Je suis très bien en tant que président de cette ligue d'improvisation du Val-de-Marne. Donc, non, je suis pas concerné par ce genre de rumeur. Oui. Alors sur cette saison 2022-2023, euh, ce qui est très important pour nous au sein de la Ligue d'improvisation hein, du, du Val-de-Marne, c'est de recréer ce lien euh, qui nous lie avec les spectateurs. Après ces années difficiles de Covid, on attend les spectateurs par centaines euh, au sein euh, euh, des différents lieux pour pouvoir vibrer euh, avec les improvisations et des improvisateurs. Donc oui, c'est de l'amour, de la passion. On veut du rire, on veut de la performance. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que l'improvisation est un mélange hein, entre le hockey sur glace à l'origine et euh, le théâtre Ici, à la LIVM, qui est le nom de la Ligue, <rire> pardon, euh, je souris parce que ce mot est toujours un peu difficile à, à, à prononcer. C'est un mélange de performance sportive et culturelle. Voilà, culture, sport, adéquation publique. Rêver mieux, c'est impossible. Une question